Bonjour à toutes et à tous, c'est parti. J'ai choisi pour commencer cette série de stream de jouer avec l'Arcaniste, qui est mon personnage préféré parmi mes trois personnages et le premier personnage que j'ai créé. La mission que je vais faire s'appelle Présage et c'est une mission que nous sommes invités à répéter de semaine en semaine, à faire, à refaire, pour découvrir un peu plus. Voilà. C'est moi, ou plutôt mon avatar. Je vais commencer en arrivant sur l'embarcadère d'un vaisseau qui est laissé à l'abandon et hanté. Allons-y, je me déplace vers la gauche, Osiris iris je vais sprinter avec le stick gauche, puis sauter, double pression du bouton A, je m'envole et j'atterris sur cette petite passerelle jusqu'à là-bas, je vais maintenant avancer et continuer mon chemin, j'avance par petits Je pour me rapprocher du du bord, me voici, je appuie sur A, et je tombe. Je vais pouvoir réapparaître bientôt. Je suis passé à côté des dialogues, mais je les connais déjà. Mon spectre attend de me réanimer. Me revoici. Je vais essayer d'être un peu plus précis dans mes sauts. Double pression de A. Voilà. Je continue d'avancer. Une pression de A, deux pressions de A. Je vais maintenant viser un peu vers le haut pour m'orienter et j'avance ici. Dans cette mission, il y a une phase de plateforme qui est assez conséquente pour commencer, avant euh, des phases de combat qui sont plus importantes. Je double saute avec A, puis je plane jusqu'à la plateforme suivante, je me dirige vers celle-ci et saute. Dans ce vide, nous sommes censés être dans les ruines de la planète Mars, qui a été récemment détruite, et nous investiguons à bord de ce vaisseau qui a été... Abandonné par les fameux rhinocéros de l'espace du jeu, les cabales. J'ai failli tomber à nouveau. Je saute en arrière pour retomber sur la passerelle. Me revoici. Et je continue d'avancer. Je fais un petit pas vers la gauche avec le stick, puis je m'élance. Une pression sur A, je relâche, puis je rappuie et me voici à bord du vaisseau dans les coursives de sécurité. J'avance à pas de loup. Avec mon stick de gauche pour les déplacements et mon stick de droite. Ici, pas besoin de se baisser, je peux me faufiler, je continue d'avancer. Je n'ai pas besoin de mon arme pour le moment, j'avance tranquillement. Et ici, pour la première fois, je vais tirer. Avec la gâchette de droite, je fais disparaître cette porte, j'avance tranquillement, pas à pas. J'aime beaucoup l'ambiance de cette mission. Ça me rappelle beaucoup Dead Space. Je tombe. Le son de mes pieds sur le sol est très lourd et ça me fait sentir l'inertie de mon personnage. Je continue d'avancer un petit peu plus vite. Je détruis les portes une à une, j'avance, je saute pour enjamber les obstacles. Ici je glisse avec le bouton B, je vais me retourner et continuer d'avancer. Je vais essayer d'accélérer parce que la mission est assez longue et si j'échoue, le stream risque d'être trop long. Il est possible qu'il y ait des petits objets à scanner. Et je dois les récupérer absolument, ça me permettrait de, de progresser. Je vais continuer par ici, en descendant, et je tombe. Ensuite, j'arrive dans la porte, dans le hangar principal. Et un peu à la façon d'un Dark Souls, j'ai débloqué un raccourci qui m'emmène de nouveau sur cet embarcadère. On voit au loin mon vaisseau. Je vais continuer d'avancer, nous allons basculer dans la phase d'énigme de cette mission. J'avance et tire sur cette espèce de sport qui me donne le lien d'Egrégor grâce auquel je peux franchir ces espèces de barrières de sport. Je vais continuer d'avancer et sauter ici. J'ai un avantage certain, c'est que je connais déjà cette mission, sinon je serais un peu perdu. Je saute, pas besoin de passer à gauche ici, si c'est bouché. Je vais continuer de naviguer en allant par ici. Il y a des bruitages qui sont assez angoissants. Des effets sonores, des voix, des cris, ce sont les ennemis que je vais bientôt rencontrer. Osiris et Kaitol continuent de discuter. J'y accorde assez peu d'attention parce que je suis concentré sur ce que je dis, ce que je vous explique et je n'arrive pas à suivre le dialogue en même temps. Je vais continuer dans cette coursive orange, pénétrer un peu plus profondément dans le vaisseau, le Glycon, tourner à droite, puis enfin arriver dans une salle des machines. Ici aura lieu le premier combat. Je vais préparer une grenade que je vais déposer sur le sol, puis tirer avec mon canon à glace sur ces ennemis. Je n'ai pas réussi à les ralentir, ils viennent m'exploser dessus. Et je n'ai pas réussi à les congeler, ça y est, celui-ci est gelé, je peux le détruire tranquillement. Celui-ci qui est figé en est encore plus simple à détruire. Ma super est chargée, je pourrais m'en servir pour le prochain combat si nécessaire. Et je vais activer ce premier levier, retourner derrière moi à gauche. Pas besoin de sprinter ici, quoique je sprinte avec le stick de gauche et je continue d'avancer. Je vais faire une petite glissade pour arriver vers les sports et commencer à tirer sur les sports pour les détruire. Cela va me permettre de traverser ici et d'arriver en sautant face à une nouvelle membrane de sport que je peux franchir grâce au lien. Je vais continuer et faire face ici à de nouveaux ennemis explosifs difficile de les détruire avec le pistolet, je risquerai de prendre trop de dégâts et de mourir, je vais donc conserver mon rayon, en haut encore des ennemis, la congélation est bien pratique pour contrôler ses adversaires, j'avance tranquillement, je vais fouiller la salle ici à, cette, à la gauche, peut-être que je vais y trouver une tablette, effectivement voici une tablette que je cherchais, je vais pouvoir entrer dans cette cache de contrebandier et y trouver un coffre. J'appuie sur le bouton X pour l'ouvrir et je récupère un objet, un casque. Derrière cette vitre, je vois le levier que je vais devoir activer pour progresser. Je vais donc reprendre à droite et continuer de sauter. Ici, une petite passerelle autour de ce cylindre. J'appuie une première fois sur A pour glisser, puis une deuxième fois pour me propulser en planant. Ici je vais tirer sur ce rayon bleu trois fois, la troisième fois était de trop, puis tomber ici pour me diriger vers le levier. Je vais à nouveau poser une grenade tourelle avec une pression prolongée du bouton L1, puis tirer sur les ennemis. Dans la mesure où ces ennemis explosent tout seuls, ils ont tendance à s'entretuer. C'est bien pratique pour moi, je suis perdu, je vais retourner ici derrière, il me semble que le levier se trouve ici, très bien, ensuite il faut redescendre et traverser pour aller accéder au levier suivant, je vais continuer, progresser, je, je vois que le son du jeu était un poil fort par rapport à la voix, je l'ai baissé, j'ai eu du mal à gérer cette interface mais j'espère que c'est mieux maintenant, j'ai activé le levier, et je vais retraverser, double pression du bouton A pour m'élancer dans les airs et je plane tranquillement. Je vais bientôt arriver à la partie que je déteste le plus de cette mission parce que après avoir tiré sur ce rayon bleu il va y avoir une sorte de compacteur à déchets façon Star Wars 4 et je vais maintenant descendre dans cette partie qui est tout simplement atroce. Je te remercie beaucoup Lucas, merci pour ton compliment sur ce micro. J'espère qu'il met bien ma voix en valeur. Je descends et nous voici dans ce cauchemar. Je vais maintenant activer ce levier et des ennemis vont bien entendu apparaître. Je vais jeter une grenade pour les ralentir et essayer de les éliminer rapidement pour éviter d'être submergé. Il va ensuite falloir que je détruise des grilles au sol pour pouvoir désactiver le compacteur. En voici une première. Je suis mort. J'ai explosé parce que je me suis concentré sur les grilles et les zones électriques avant d'éliminer les ennemis. J'ai fait exactement le contraire de ce que je venais de dire. Je me suis dispersé. Donc je vais retourner dans le compacteur qui est peut-être en train de se réouvrir. Ou alors peut-être que je vais faire une deuxième bêtise exactement et entrer à nouveau dans le compacteur alors qu'il n'a pas fini son processus de compactage. Je vais donc réapparaître pour mourir. C'est bien dommage. C'est reparti pour 15 secondes d'attente. C'est exactement pour ça que je déteste ce passage de cette mission. Parce que le temps de réapparition est très punitif. 15 secondes à regarder son spectre se dandiner dans le ciel, c'est assez frustrant. Je vais donc recommencer tranquillement. Avec un peu de chance les ennemis auront aussi été compactés mais je ne sais plus si ça fonctionne comme ça. Non, pas du tout. Donc je vais les congeler depuis le ciel et les ennemis. Normalement d'autres ennemis ne devraient pas apparaître je vais donc pouvoir me concentrer directement sur les grilles métalliques. Je me retourne j'avance avec le stick de gauche, je commence à scruter les éléments électriques, voici le premier, le deuxième est ici, et le troisième, si je me souviens bien, était au fond, voilà. À la destruction de ce troisième, le compacteur va s'arrêter et une trappe va s'ouvrir, je vais pouvoir m'y engouffrer. Je tire une fois, deux fois, trois fois, j'avance, et voici la grille. Je la casse, et je pénètre ici. Une nouvelle tablette avec une cache de contrebandier. Où se trouve la cache je ne vois pas où le coffre se trouve. Je vais essayer d'avancer. Des bruitages, des effets, des sons de chaîne. On peut se douter de l'ennemi qu'on va affronter bientôt. Bonjour Gaël, merci beaucoup pour tes encouragements. Ça me touche beaucoup que tu viennes et je suis très heureux de te lire. Je vais... Entrer dans la salle suivante, tant pis pour la cage de contrebandier. Dans cette salle, la réapparition est limitée, donc si je meurs, je devrais recommencer le combat depuis le début, ce qui serait fort désagréable, donc je vais me concentrer et essayer d'éliminer les ennemis méthodiquement. Ma super va être pratique pour cela, j'appuie sur R1 et L1, ce qui me permet de passer dans cette espèce de transe de glace, et j'avance progressivement, mais méthodiquement, pour éliminer d'abord les ennemis à distance, je les congèle d'abord avec la gâchette de droite, puis je fais détonner la glace avec R1. Je continue de me déplacer dans la salle et je vais me mettre à couvert derrière cette... ce panneau. Il doit rester un ennemi que je ne vois pas parce que les ennemis suivants n'apparaissent pas ou alors j'ai réussi à éliminer tous les ennemis d'un coup, ce qui est assez improbable. Bon, finalement, c'est visiblement ce que j'ai réussi à faire. Tant mieux pour moi, je vais donc sauter, avancer et me glisser un peu plus en avant dans les entrailles du vaisseau. Les ennemis que nous avons rencontrés sont les infâmes, en anglais, The Scorn. Ce sont des espèces de, de zombies corrompus qui ont été réanimés par des antagonistes. Euh, il y a de ça plus de deux ans. Et c'était la première fois euh, lorsque cette mission est apparue qu'on retrouvait ces ennemis après un long moment. Donc c'était une mission qui était très intéressante et simple. Ce cette salle est la deuxième grosse difficulté de la mission après la, le compacteur. Donc je vais essayer d'éliminer les ennemis aussi en étant vigilant. Ces ennemis-là sont particulièrement embêtants parce qu'ils peuvent poser des espèces de tourelles qui ralentissent mes déplacements ou euh, crachent euh, des flammes en cercle. Je vais monter sur le niveau supérieur pour éliminer ces espèces de lieutenants. Je les congèle et cette arme me permet de vraiment contrôler le terrain et de limiter la progression des ennemis qui risqueraient de m'avancer dessus et de me submerger. Voici les tourelles lance-flammes, elles sont assez résistantes et derrière les mini boss de la salle qui sont deux abominations particulièrement coriaces. Je vais monter par en haut, essayer de me diriger en sprintant là-bas au fond à droite puis de me retourner pour utiliser mon arme lourde qui est très précise et qui devrait leur faire des dégâts importants c'était sans compter sur ces ennemis là que je vais essayer de gérer voilà et tirer en maintenant enfoncé dans la tête des abominations pas évident, je vais maintenant éliminer les scribes qui risqueraient eux aussi me surcharger en sautant avec deux fois sur le bouton A, je peux m'éloigner en planant, ce qui est très réussi pour ne pas subir trop de dégâts. Je vais poser une tourelle de glace pour limiter les déplacements des abominations et essayer de répartir les dégâts entre les deux. Je vais avancer, continuer de viser la tête de l'abomination et tirer sur son crâne. Je vais prendre de la hauteur, changer d'arme et continuer de faire des dégâts à la première abomination. Lorsqu'elles vont passer à mi-barre de vie, elles vont faire apparaître une autre série d'ennemis, mais avec un peu de chance, ma super sera chargée et je pourrai de nouveau déclencher l'espèce de transe de glace. Je vais maintenant tirer sur celle-ci qui est un peu plus amochée. Je vais manquer de munitions pour faire suffisamment de dégâts à celle-ci. Je fais descendre et avec B enfoncé, je déclenche cette espèce de faille qui augmente les dégâts. Je, je subis des dégâts énormes, il y avait des scribes qui avaient réussi à me contourner et je ne les avais pas vus. Une autre difficulté de, une autre difficulté de cette mission est euh, que le radar est désactivé. Il est donc euh, difficile de savoir quand les ennemis approchent et ça contribue beaucoup à l'ambiance ang angoissante cette mission. C'est aussi pour ça qu'elle me rappelle beaucoup hein, Dead Space. Donc voilà la transe de glace. Très pratique parce que je peux faire des dégâts aux deux ennemis. D'abord je les congèle puis je fais exploser la marque de glace sur les deux ennemis et je devrais pouvoir achever celui-ci. Voilà. Merci docteur Parfouchléné, je suppose que vous êtes un pote, mais j'apprécie beaucoup votre soutien quand même. Je vais mourir à force de lire le chat. Que je saute, les abominations vont me tirer dessus et les ondes de choc de leurs attaques vont me tuer, non c'est bon, je sprint. Je vais à nouveau poser une grenade de glace et essayer de faire exploser les ennemis en leur tirant dans la tête, c'est l'avantage de mon arme, elle a un trait qui s'appelle Luciole qui fait que les frags de précision font exploser les ennemis dans une, dans une boule d'énergie du néant essayer de vous montrer, j'ai raté l'ennemi est tombé, c'est pas grave, je vais continuer je vois Lucas ce que tu as dit et je... je suis assez content puisque c'était un effet recherché d'avoir une mission assez remplie d'action et ma voix qui est assez détachée par rapport à ce que je suis en train de faire je vais continuer d'éliminer les ennemis la deuxième abomination peut être éliminée puisqu'elle a cette espèce de rond jaune au dessus de la tête et je vais l'achever la zone de réapparition limitée n'est pas levée, il doit donc rester à l'étage des ennemis. Je saute avec bleu A, puis je vais tourner à gauche et tenter d'éliminer les ennemis. C'est un lieutenant cryo-électrique. Ah, le voici. Je vais sauter, et voilà. Ça y est, la zone de réapparition limitée est terminée. Je vais pouvoir passer à la deuxième phase de puzzle de cette mission. Osiris et Kaitel continuent de discuter pour expliquer ce qui s'est passé sur ce vaisseau, qui hébergeait pourtant l'empereur des cabales, et qui a essayé d'entrer en contact avec l'antagoniste principal du jeu, les ténèbres. La phase de puzzle qui va bientôt débuter est assez complexe, elle est beaucoup plus labyrinthique que ce que nous avons vu jusqu'alors. Les leviers vont être cachés, les zones de sport vont être aussi euh, beaucoup plus euh, camouflées et il y aura même certaines zones qui seront en temps limité. Je vais donc actionner le premier levier qui se trouve ici, qui va ouvrir une sport, Je vais tirer dessus. Et voilà, le lien des Grégoires va me permettre de franchir la première zone qui se trouve au fond, là-bas. Et je vais entrer dans la première salle. Les ennemis de cette salle seront assez simples, mais les scribes explosifs peuvent poser problème du fait de la quantité astronomique de dégâts qu'ils provoquent. Voilà pour les scribes. Le rayon de glace est extrêmement utile contre eux, mais il ne faut quand même pas... Que je recharge trop tôt, j'appuie sur X pour recharger alors qu'il restait un scribe et ça fait me coûter très cher. Je vais actionner ce levier qui va ouvrir la porte au fond. Cette porte au fond ouvre un premier élément que je vais pouvoir détruire pour passer dans la zone du dessus qui était jusqu'alors inaccessible à cause d'un rayon électrique. Je vais maintenant activer ce levier qui déverrouille cette porte, puis actionner ce levier qui déverrouille cette porte ainsi qu'une porte en bas qui donne accès à des sports. je vais me tirer sur ces sports, puis je vais pouvoir entrer en haut et franchir la barrière de sport qui était à l'étage je m'élance, je sprint cette première salle est assez simple mais elle fonctionne un peu comme un manifeste pour ce qui va suivre c'est à dire que les, les puzzles vont être de plus en plus euh, serré en termes de timing, et il va y avoir notamment un passage dans des conduits de ventilation qui va être très complexe pour se repérer, donc l'avantage que j'aurai c'est que je connais déjà très bien cette mission, est-ce qu'il reste des scribes Non. Je vais actionner le levier, et exceptionnellement, un ennemi ne va pas être un ennemi infâme, mais un ennemi cabal, ce sera une des dernières tourelles de défense qui reste active dans le vaisseau. L'histoire de cette mission est assez complexe parce qu'elle nous fait découvrir ce vaisseau à l'abandon auquel nous accédons grâce à un de nos camarades qui a activé une balise de détresse. Suite à l'activation de cette balise, nous sommes invités à explorer ce vaisseau mais dans la mesure où ce vaisseau n'est pas humain mais cabale. L'impératrice des Kabbales est aussi présente et n'est pas forcément réjouie à l'idée que nous intervenions sur une propriété de la, de la marine Kabbal. D'où les discussions entre Kaitol et Osiris tout au long de la mission. Bonjour Michael, je suis ravi de, de te voir et je suis très heureux que tu aies pu participer à cette, à cette séance-là. Merci encore pour nos échanges sur Twitter qui m'ont déjà beaucoup aidé. Voici donc la phase de labyrinthe. Je suis désolé pour cette annonce de mail que vous venez d'entendre. Je vais attendre un tout petit peu avant de m'engager dans le labyrinthe. Voici les spores qu'il faut détruire. Je vais essayer d'aller atteindre la porte dès le début, mais ça devrait être assez compliqué parce que les scribes risquent de me tomber dessus, notamment Ici. Et voilà, le lien s'est effacé et je n'ai pas eu le temps de passer. L'annonce de mail en effet, j'ai sévi et Thunderbird a été neutralisé. Je vais attendre encore 4 secondes, 3 secondes, puis bientôt réapparaître. Je n'ai même pas été tué par le script mais vraiment par la paroi de sport qui s'est refermée sur moi. Je vais donc retourner au réservoir ici, puis à nouveau tirer dessus. Et repartir en direction de la porte. Nous sommes euh, aux deux tiers de la mission environ. La grande difficulté euh, qui reste, c'est bien entendu euh, le boss de fin de mission, qui risque d'être particulièrement long et fastidieux à affronter. C'est d'autant plus dur, ce combat de fin, parce que si euh, je décède, je dois affronter le boss avec toute sa barre de vie régénérée. Donc je devrais être particulièrement attentif pour éviter de faire le combat en boucle. Je vais charger une nouvelle grenade avec le bouton L1. Ça va me permettre de ralentir les ennemis qui apparaissent ici. Au fond, je suis mort. Je pensais que la tourelle suffirait à gérer les ennemis de la partie gauche du couloir, mais ça n'a pas suffi. L'avantage, c'est que les scribes ont explosé et que les ennemis avec leurs torches sont probablement morts. Il reste des abominations au fond, mais que je vais pouvoir neutraliser avec mon fusil à particules. Un scribe de scribe, je vais viser, peut-être mettre une faille pour augmenter mes dégâts. Et voilà, deux tirs pour la première abomination. Et de tir pour la suivante je vais avancer ici pour trouver un levier puis tirer ici sur la partie bleue et enfin aller récupérer les sports qui se trouvent ici je vais aller vers le fond récupérer les munitions lourdes au sol puis tirer sur le sac de sport. Je bénéficie du lien avec Gregor, je sprint pour ne pas être pris par le temps, et je franchis la paroi. Nous arrivons dans l'avant-dernière salle. Je vais sauter sur cette paroi, puis sur ce panneau rotatif. Progresser encore ici, neutraliser l'ennemi en haut. Je tire, je saute avec la double pression. Je vais maintenant neutraliser l'ennemi qui n'est pas ici. Il y d'habitude quelqu'un sur cette passerelle sur celui-ci. Je peux agir assez rapidement. Il est assez lent à la détente. C'est tout à fait pratique. Effectivement, Lucas, ce genre de mission est plutôt pensé pour être fait à 3. Mais la difficulté n'est pas non plus euh, euh, telle qu'une personne seule ne peut pas les faire. A euh, la différence de raid, cette euh, mission ne requiert pas du tout la présence de 3 joueurs pour certaines mécaniques. Il n'y a pas de moment où on risque d'être bloqué parce qu'il faut absolument être 3. Dans les raids de Destiny 2, par contre, c'est le cas, il faut impérativement être au moins 5 voire 6 pour, euh, pour, pour réussir certains défis du raid. Euh, je ne pense pas que la difficulté s'ajuste, mais je ne suis pas sûr parce que je n'ai jamais fait cette mission à, à 3, je l'ai toujours faite seule, donc je, je ne saurais pas s'il y a une différence. Je vais récupérer le lien égrégore et je vais donc pouvoir franchir ici la dernière membrane et avancer dans la salle du poste de fin. Je vais franchir cette ultime membrane, tomber ici et nous y sommes. Voici donc le locus de la commune qui est en fait un, un ultime infâme qui a été réanimé par le propriétaire du vaisseau avant d'en prendre le contrôle. Donc c'est une espèce de zombie-zombie, de doublement zombie qui euh, est possédé par euh, un esprit qui est composé de de tous les infâmes qui sont morts avec lui. Donc c'est une, une sorte d'esprit de ruche qui s'incarne dans un seul corps et euh, qui est assez remonté contre moi. Donc ce combat est divisé en phases on le voit en bas avec les trois, les trois, la barre de vie qui est divisée en trois. Et le plus difficile est de gérer le fait que l'ennemi se trouve en bas dans une zone qui est inaccessible parce qu'elle est beaucoup trop chaude. Donc il faut éliminer les ennemis qui se trouvent en haut. Donc ceci, je vais les tuer avec mon attaque de mairie. Et ensuite, activer ces refroidisseurs qui se trouvent à trois endroits de la pièce du dessus. Cette partie-là du combat est assez simple parce que les ennemis sont plutôt faibles mais ce qui est particulièrement corsé c'est le passage d'un tiers de barre de vie à l'autre tiers de barre de vie quand on se trouve en bas et qu'il faut remonter pour tomber nez à nez avec de nouveaux ennemis. L'attaque de mêlée au corps à corps permet de liquider cet ennemi en vitesse. Je sprint et j'ai failli mourir à cause du refroidisseur. Je vais maintenant descendre aller me confronter au boss qui se trouve dans ses conduits d'aération. On le voit qui est ici, je vais lui tirer dessus. Mon arme est assez efficace pour lui nuire. Cette attaque est particulièrement puissante, donc je vais remonter, mais je n'y arrive pas. Heureusement, il a été congelé par ma tourale, donc j'ai réussi à m'échapper. L'attaque de feu, quand l'ennemi frappe au sol, est particulièrement puissante et fait des dégâts Énorme, donc il faut vraiment que je l'évite Je vais me mettre à distance Et continuer de tirer sur l'adversaire Voilà À mi barre de vie euh, Le locus de communion fait apparaître euh, Des petits adversaires Des petits infâmes Mais qui sont assez faciles à gérer C'est vraiment euh, au passage d'un tir à l'autre Que la difficulté se présente J'arrive à lui faire des bons dégâts En lui tirant à la tête. Voilà l'attaque de feu J'ai réussi à sauter pour l'éviter Je vais sprinter pour aller de l'autre côté Et je vais conserver ma super L'espèce de transe de, de glace Pour le passage d'un tiers à un autre Je me retourne, je descends Je me laisse tomber. L'ennemi vient de se téléporter sur moi C'est une catastrophe Je fais demi-tour Et voilà, Lucas Pourquoi seule cette mission est assez dure C'est que je n'ai pas vraiment le droit à l'erreur Sur ce passage-là mais c'est euh, très faisable en étant euh, méthodique et patient. Donc c'est euh, un combat qui peut représenter la moitié de la mission euh, si on n'a pas le bon équipement, mais là, avec, la, avec euh, mon rayon de glace et ma transe de glace, je devrais pouvoir faire des dégâts assez corrects. Je tire, maintien enfoncé, relâche, voilà. La zone s'allume, donc c'est le passage d'un tir à l'autre. Je vais utiliser la transe de glace pour éliminer les ennemis qui apparaissent maintenant. Ça va me permettre de gérer ces menaces facilement, j'appuie une première fois sur la cachette de droite, puis j'appuie sur R1 pour faire exploser la marque de glace. Voilà pour cette première vague, et il y a les deux petits derniers ici qui sont éliminés. Je vais donc à nouveau actionner les refroidisseurs, voici le premier, je vais actionner l'autre qui est à l'autre bout. Et pour le troisième, qui est gardé par un dernier petit ennemi, je préfère le faire en dernier pour éviter de mourir. Je vais continuer, essayer de neutraliser l'ennemi sans m'approcher en lui pour ne pas perdre de temps. Voilà qui est fait, puis désactiver le dernier refroidisseur. Bon, j'ai perdu un peu moins de vie que lors de la phase précédente, c'est pas mal. Je vais continuer. Ce que j'ai du mal à vous décrire, c'est ma logique de déplacement. J'arrive à vous donner les actions générales de ce que je fais et de vous expliquer les actions de tir, par exemple. Mais j'ai du mal à verbaliser les actions de, de mouvement pour expliquer les pas de côté que je fais. Donc, je te remercie beaucoup, saucisse de veau qui est Michael, je crois. Euh, J'espère que j'arrive à vous rendre euh, ma façon de jouer accessible et que vous comprenez euh, à quels impératifs mes actions essayent de, de répondre À quels impératifs euh, ludiques, comme, euh, comme le terme euh, il est employé chez, euh, par exemple, Sébastien Janvaux Et je vais continuer d'éliminer ces ennemis. À la, à la, sur l'écran, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait des rayons qui avaient traversé le sol, donc des ennemis sont apparus en haut. C'est pour ça que je suis remonté pour les éliminer en priorité Pour éviter d'être submergé par surprise en remontant en ayant eu euh, beaucoup de dégâts par exemple Parce que ça, ça m'est déjà arrivé de prendre l'attaque de feu du boss Et de devoir remonter en ayant plus de vie et de me retrouver face à plein d'ennemis assez vindicatifs Donc voilà, exactement ici Donc ça c'est l'attaque de feu qui m'a infligé la, la, la moitié de ma barre de vie je n'ai plus que 55 munitions sur mon rayon, donc je vais peut-être changer. Je pense que le boss est ici, il s'est encore téléporté sur moi. J'ai bien fait de sauter en réflexe, je vais repartir de l'autre côté. Il y a quelques glitches au niveau de la position de l'ennemi, mais c'est surmontable. Donc là je cours tout droit, je fais demi-tour en tombant. Je vais commencer par gérer les ennemis de base. Et tandis que l'ennemi s'approche, je fais demi-tour pour aller de l'autre côté. C'est un peu fastidieux et répétitif, mais c'est vraiment ce qui permet de gérer ce combat en étant seul. Je vais appuyer sur X pour recharger, repasser à 5 munitions et... Je pensais que le nid serait à l'autre bout de la salle, c'est pas grave. Je viens de reprendre l'aggro, donc je vais retomber par ici. Est-ce que je pourrais le taper de là C'est peut-être un peu risqué, mais je vais mettre ma tourelle de glace. La voici. Je vais faire demi-tour. Je sprint en ligne droite des ennemis viennent d'apparaître, j'ai dû franchir un cap dans la barre de vie du boss. Bon, ces ennemis-là sont vraiment très faibles. Voilà, là, on a vu l'effet Luciole qui fait l'explosion violette lorsque je tire dans la tête des ennemis. Je vais faire demi-tour et me laisser tomber. Vu que l'ennemi est très loin, je vais pouvoir mettre une marque pour faire des gros dégâts au boss. Et m'en aller. Il manquait un dernier coup pour franchir la dernière barre. Je vais maintenant traverser. Encore une fois, avec un peu de chance, j'aurai ma transe de glace pour gérer euh, les ennemis qui vont apparaître. Maintenant, non. J'ai raté mon saut. Voilà. Donc, pour ces ennemis-là, je vais d'abord leur mettre une attaque de mêlée de glace. Ça va me permettre de gérer la première vague parce que... Quand des ennemis meurent à cause de la glace, il y a des éclats de glace qui les poursuivent pour congeler les autres. Donc c'est assez pratique pour gérer les groupes, et ça rend vraiment ce genre de, de combat de masse assez trivial. Avec la gâchette de droite, je les congèle, puis avec Alain, je les fais exploser. La deuxième vague apparaît, et cette vague est un peu plus chargée que la phase précédente, parce qu'on entre vraiment dans la dernière phase. Le point faible de ces ennemis n'est pas la tête, puisqu'ils ne disposent pas de tête, donc il faut tirer dans leurs espèces de flambeaux qu'ils portent à bout de bras et qu'ils utilisent comme fléau. Je vais continuer d'éliminer ces ennemis et actionner les derniers refroidisseurs. Donc là, ce sera la dernière fois que j'aurai besoin de faire cette action, et ensuite il ne me restera plus que la troisième barre de vie, la, le troisième tiers de barre de vie à épuiser. Je maintiens X enfoncé pour activer le refroidisseur. Et je vais utiliser mon attaque de mêlée pour éliminer cet ennemi. Voilà. On voit les éclats de glace ici. Je vais appuyer sur X enfoncer. Je continue et je vais partir à droite pour me laisser tomber dans le conduit. Mes armes sont-elles toutes rechargées Oui. Je vais donc pouvoir préparer une tourelle de glace, me laisser tomber, la jeter sur le boss et commencer à lui faire des dégâts. Il approche, donc je vais mourir. J'ai été projeté contre un mur par l'attaque du boss, et je vais donc devoir recommencer l'intégralité du combat. Heureusement, l'écran de chargement est très court. Je ne vous cache pas que je suis un peu agacé parce que tout se passait bien. Il va falloir donc recommencer avec la même application. Je vais charger mon fusil à fusion essayer de lui mettre des dégâts dans la tête voilà, donc là il est passé en bas et il a invoqué des ennemis, je vais continuer de les neutraliser avec mon revolver achever cet ennemi là avec le clic droit du stick j'ai récupéré beaucoup de munitions de mon fusil de glace mon fusil à rayon. Donc, je vais l'utiliser tout de suite l'ennemi ici n'a plus de bouclier donc je vais pouvoir je finir avec mon revolver, je vais continuer, 1, 2, 3, 4 pour tirer sur la tourelle et continuer d'achever l'ennemi avec le stick droit. Ces ennemis là encore une fois sont plus faibles donc je vais m'en servir pour les congeler et éliminer tout le monde. Euh, il reste un ennemi quelque part, sûrement de l'autre côté. Que je... Ah non, ils sont derrière moi, ah oui, le voici. C'est parti pour la phase des refroidisseurs, je vais activer le premier, équiper mon revolver pour aller neutraliser les ennemis de l'autre côté, voici où se trouve le deuxième, ici. En avant, pour le deuxième refroidisseur, je sprint pour me diriger vers la dernière salle, il faut que je reste calme parce que je sens que la frustration liée à ma mort grandit faut que je reste concentré pour ne pas faire d'action euh, euh, risquée. Je vais me laisser tomber. Où se trouve le boss Ici. Je vais donc lui dire s'est encore téléporté. Ça ne m'aide pas du tout ce genre de problème. Je vais continuer, avancer par là-bas et me laisser tomber. Vu que l'ennemi sera assez loin, je vais sans doute pouvoir... Non, il n'est pas trop loin. Je vais pas pouvoir mettre ma faille pour augmenter les dégâts. Je vais le grignoter avec le rayon de glace, ce sera amplement suffisant. Attention à l'attaque de feu, cette fois-ci je l'ai parfaitement évité. Il doit être bloqué, donc je peux continuer le DPS. Et il est complètement amorphe, donc c'est idéal. Pour les ennemis qui sont en bas, la tourelle de glace devrait faire l'affaire. Ça va me permettre de les gérer, de les congeler à distance et je pourrais les finir avec mon arme lourde que je viens d'équiper en appuyant sur Y enfoncé, Je vais continuer d'éliminer ces ennemis-là en priorité qui peuvent poser problème. Je vais éviter l'attaque de feu, puis... Non, je me suis trompé d'arme, j'appuie sur Y, je change d'arme. Et je vais continuer de lui faire les dégâts avec mon rayon de glace. Voilà pour la première phase. Bon, ça s'est mieux passé que la première. Je vais utiliser la transe de glace pour ces ennemis là. Je vais congeler cet ennemi. Congeler cet ennemi. Congeler cet ennemi et congeler cet ennemi. Et puis faire exploser toute la salle. Celui-ci s'est congelé parce qu'il a un bouclier de feu. Je vais donc le finir avec mon rayon. 1, 2, 3. Les trois derniers ennemis vont apparaître normalement. Où sont-ils Les voilà. Ah ouais, ils sont quatre. 1, 2, voilà, je vais finir celui-ci, j'active donc le premier refroidisseur, je vais vous commencer à comprendre la logique actionner le deuxième refroidisseur qui se trouve ici, je vais recharger mon revolver avec X, ramasser l'ordre de lumière qui me permet de recharger ma super, puis je vais aller éliminer le dernier ennemi qui se trouve ici. Je vise comme un pied, voilà. Je vais maintenant actionner le dernier refroidisseur. J'ai pris trop de dégâts, est-ce que ça va passer Oui. Donc Je vais me diriger par ici, attendre que ma vie remonte. Préparer une tourelle de glace, puis reprendre les dégâts au boss. Bah, C'est idéal, il est à l'autre bout. Je vais me mettre sur le bord droit pour qu'il fasse son attaque de feu sur le bord droit et que je puisse me déporter vers la gauche pour éviter son attaque. au milieu. L'attaque est plus dure à éviter dans ce coup -ci, dans cette configuration-là. Voilà les ennemis du haut, très facile. 1, 2, 3, et je vais sprinter pour aller en dessous. Est-ce que l'ennemi, est-ce que le boss se trouvera ici Non, il est de l'autre côté, parfait. J'ai l'impression qu'il s'est téléporté. Où est-ce que je vais pouvoir le localiser Il est au fond, très bien. Je tire. Je n'ai plus de munitions de fusil à fusion ça c'est assez désagréable parce que c'est la source de dégâts principale contre le boss il y a des ennemis qui sont apparus en haut je vais les tuer tout de suite 1, 2, 3, l'autre groupe se trouve en face j'utilise mon attaque de mêlée et voilà je vais maintenant descendre ici me retourner et éliminer ces ennemis là à longue distance le rayon de glace est beaucoup moins efficace c'est pour ça que j'aurais préféré conserver mon fusil à fusionnière. Continuer, faire un petit saut à droite pour éviter l'attaque de glace. Je n'ai plus de munitions. Je vais essayer de finir. Je vais. Faire... Voilà. Je suis désolé, j'ai perdu le fil et j'ai rompu le flux parce que je me suis concentré pour éviter de mourir mais j'ai failli mourir quand même. je suis désolé pour cette interruption. Je vais charger la tourelle de glace, descendre, et essayer d'en finir avec cette phase. Il est beaucoup trop énervé et proche du milieu de la salle, je vais faire demi-tour. La tourelle lui fait quelques dégâts, je vais peut-être réussir à passer dans la troisième phase. Oui. Je vais mettre une feuille pour gérer les ennemis qui vont apparaître. Le problème étant que je n'ai plus de munitions de rayons de glace, ni de fusil à fusion linéaire il faut que je sois assez prudent y compris face à ces ennemis là qui sont plutôt basiques en particulier ceux là qui peuvent me tuer à très longue distance voilà il y a un ennemi avec un bouclier de feu qui se trouve à droite il faut que je l'élimine j'ai raté mon attaque de mêlée mon revolver devrait lui faire des dégâts importants à son bouclier et je pourrais ensuite l'achever au corps à corps il faut vraiment que j'arrive à l'avoir, mais il fait des pas de côté qu'il le rend assez difficile à, à cibler. Encore deux coups de revolver et je devrais pouvoir l'acheter. Il faut que j'élimine les scribes. Voilà, sinon je vais être submergé. Récupérer des munitions au sol. Recharger mon rayon de glace. Où se trouve l'ennemi Il a posé une tourelle. Je pense qu'il est derrière le mur. Ici, non. Peut-être qu'il a explosé avec les autres scribes. C'est plutôt une bonne nouvelle de glace ce sera plus simple voilà les derniers ennemis devraient être assez triviaux voilà suivi de ceci cette arme de glace est vraiment bien plus forte que mon revolver euh, il n'y a pas de sauvegarde entre les phases donc si je meurs à nouveau je devrais euh, recommencer une troisième fois le combat je vais donc être très vigilant pour éviter de devoir vous infliger une, la, une troisième, un, un troisième combat de boss. Je recharge et je m'avance vers le panneau de contrôle pour les désactiver une deuxième dernière fois. Et je vais descendre à gauche. J'ai ma tourelle de glace qui est disponible, donc je vais la poser au sol, ici. Je charge, puis je relâche. La voici. Le boss se trouve tout au fond de la salle, je n'ai plus de fusil à fusion linéaire et c'est bien dommage, il faut absolument que je saute pour éviter son attaque de mêlée qui m'a tué la fois précédente. J'ai dû lui faire plus de dégâts que prévu pour que ses ennemis apparaissent. Le rayon de glace devrait être très efficace pour gérer ses ennemis en mêlée. Les ravageurs, voilà qui est fait. Dans ce combat j'ai récupéré des munitions d'armes lourdes, j'ai vu le petit message, le petit chiffre plus 6 en violet en bas à gauche de l'interface. Je vais pouvoir recharger mon fusil à fusion linéaire et ça me permettra de faire des dégâts importants en boss. Voici d'autres munitions lourdes, c'est vraiment idéal. L'ennemi est à l'autre bout de la salle, donc je vais pouvoir lui mettre beaucoup de balles, mais tellement de dégâts que d'autres ennemis en spawn. Là qui est plus embêtant. Donc le boss est juste en dessous de moi, donc je vais pouvoir traverser, sprinter. Aller en direction de l'autre bout de la salle Il va falloir que je tue les lieutenants avant le boss Parce qu'ils peuvent poser une tourelle Qui euh, fonctionne comme une espèce d'aimant et qui risque de m'empêcher de sauter pour éviter à l'attaque de flammes du boss Donc il faut que je les élimine en priorité Je vais utiliser la toile de glace. Bon, l'ennemi me suit Le boss me suit, voilà je panique C'est bon La toile de glace a dû faire des dégâts pour que ses ennemis spawnent en haut. Ça s'est plutôt bien passé. Le reste doit être congelé à l'autre bout de la salle, donc je vais pouvoir faire du DPS. Voilà. Ça, c'était très bien. 4 coups critiques à 26 000. Je vais continuer vu qu'il s'est bloqué et c'est gagné. Bien. Voilà pour ces derniers ennemis. J'avais plus de munitions de fusil à fusion linéaire, donc ça tombe bien. Voilà la tourelle en question, qui fonctionne comme un aimant, voilà, donc là, ce dernier ennemi est une blague, je vais donc aller à la toute fin dans la dernière salle pour déclencher le script de fin de mission. Bon, je suis content de l'avoir réussi du deuxième coup, j'aurais préféré le réussir du premier coup, mais ce sera peut-être pour demain ou pour les jours suivants, je fais une glissade avec le bouton B après avoir sprinté, je me laisse tomber, j'avance, je vais me baisser pour passer sous cette grille et entrer sur le pont du vaisseau où je vais trouver notre camarade, le gardien qui avait posé la balise de détresse, qui, lui aussi, a été fusionné avec l'esprit de ruche du locus de communion. Et je vais récupérer son arme pour conclure la mission. Je tourne, je regarde cette, ce gardien qui est mort et je vois ces espèces de plantes qui poussent depuis son corps tout autour de lui. Ça me rappelle aussi que Bungie, avant d'avoir fait Destiny 2, a fait Halo et ça me rappelle de longs moments passés à fuir Another le parasite dans Halo. Enfin, la narration se déclenche. Il y a eu une certaine latence pour déclencher cette narration. Nous entendons un audiologue, les dernières paroles de ce gardien qui est mort. Et je suis enfin un peu reposé d'avoir fini cette mission. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas une tablette qui traîne. Je n'ai pas récupéré l'arme exotique qui est la récompense de cette mission. J'ai eu plutôt un sniper qui s'appelle Futur Distant. Et je vais essayer de chercher pendant les 50 secondes de fin de mission qui restent cette tablette. En voilà une, mais peut-être que je l'ai déjà récupérée. Oui. Voilà pour cette mission. Je n'ai plus qu'à attendre que les 34 secondes se terminent. Et lorsque l'écran noir de fin de mission apparaîtra, je couperai le stream. Donc j'en profite pour vous remercier très chaleureusement d'avoir été ici aujourd'hui pour cette première journée de extime de soi. Je serai de nouveau en stream demain à 18h30 pour faire la même mission avec un personnage différent. Peut-être que ça se passera mieux que j'y arriverai du premier coup et je vous dis à demain et merci beaucoup.